On attend de la catégorie d'âge. Un batteur fait des cercles avec une maille devant un tambour géant ancré dans des racines. Sur la surface en fusion du soleil, une éclipse se forme. L'éclipse se reflète dans une œil humain bleu. Le batteur à la peau grise lève de maille tandis que l'éclipse progresse. La lumière danse sur un logo métallique arqué au-dessus de notre mot, Lucasfilm Games. Dans l'espace, une ceinture d'astéroïdes est éclairée au-dessus de l'atmosphère, d'une planète verdâtre. Plus loin se trouve une planète rouge et une planète bleue. Un vaisseau spatial en feu déboule vers la planète verte, saumant des débris derrière lui. Sur la planète, des vaisseaux survolent une vie animée. Dans un marché, un marchand transporte des créatures possédant trois yeux et une bête dans des paniers. Une Mont Calamari apparaît. Un étranger au visage caché par un chapeau et assis par terre. Dans la roue bondée, une duo roue s'évite des gardes. Dans l'ombre, quatre batteurs frappent des tambours. À l'aube, un Speeder fonce devant trois pique Un animal s'abreuvant dans un étang l'observe. Yoda regarde par la fenêtre d'une salle de conseil des Jedi vides. Des personnes en robe rouge et portant des bâtons se déplacent dans le marché. Un droid est seul dans le dessert. L'œil bleu reflète des clips, la moitié terminée. Deux Jedi s'entraînent sur un pont avec des sables laser. Un vaisseau atterrit sur un ponton. Dans l'ombre, six batteurs frappent des petits tambours. Deux autres batteurs frappent des tambours géants enracinés. Des vaisseaux volent vers une forteresse prise dans la glace. Une NemoDiane fait face à la caméra. Sous la neige, des Jedi font face à des attaquants. Une femme majestueuse se tient dans les ruines en feu. Une armée gigantesque s'étirant jusqu'à l'horizon montagneux s'approche. L'éclipse est presque totale. Dans l'espace des vaisseaux, ils chantent des tirs. Les tirs produisent des explosions sur les nombreux vaisseaux. Les canons de l'énorme vaisseau tirent sur les appareils plus petits.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 L'éclipse devient totale et une titre apparaît. Star Wars Eclipse. L'éclipse disparaît, laisse place au titre en lettres dorées sur un fond noir. Un logo blanc et bleu apparaît, dessinant Quantic Dream. Un texte s'affiche StarWarsEclipse.com, hashtag Star rendu nom tiré du jeu.